Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de euh, Star Citizen en quelque sorte puisqu'on va parler aujourd'hui des actualités euh, qui concernent notre jeu favori. J'espère que vous allez tous très très bien. Euh, ce qu'on va faire aujourd'hui ça va être un petit peu différent d'habitude, on va pas faire de la traduction, on va faire vraiment du résumé euh, des informations qu'il y a à retenir parce que mine de rien il y a beaucoup de choses... Euh, déjà parce qu'il y a eu du monde s'y reporte et parce que la semaine dernière je n'ai pas pu vous faire euh, l'inside. Et il y a aussi quelques infos euh, au niveau des, des promotions et de ce genre de trucs. Et du coup je trouve ça un peu plus intéressant de vous faire un petit résumé de ce qu'il y a à retenir plutôt que de vous faire une traduction pure et dure. Et coucou Batou, j'espère que tu vas très très bien. Il y a un petit contre-jour, je suis un peu flashy, j'espère que ça vous pose pas trop de problèmes. Attendez, je vais un peu baisser quand même. Voilà, ce sera un peu moins surexposé, ce sera toujours plus sympa. Alors, dans les premières infos que j'aimerais vous donner, il euh, y a une chose à retenir qui vient de Jake Acapella qui était dans un bar Citizen il n'y a pas très longtemps et qui a confirmé que le Spirit était en développement actif. Alors ça veut tout et rien dire parce qu'on n'a pas de, de date, on ne connaît pas l'état dans lequel il est, ça peut être juste à la phase de, de conceptualisation un peu plus poussée, mais en tout cas voilà il est en phase de développement actif, ce qui est toujours une bonne nouvelle quand on sait que l'équipe travaille dessus. Euh, la deuxième chose à retenir, c'est euh, ce qu'il y a juste derrière moi là, c'est les nouvelles armures chian qui feront partie du programme Subscriber du mois prochain. Euh, donc c'est la deuxième armure euh, extraterrestre qu'on a. Merci beaucoup Batou, merci beaucoup. Euh, ça me fait penser que. Ah, non, me fait... Tout merci beaucoup Batou, merci du fond du cœur. Et euh, j'en profite pour remercier aussi Jekal. Euh, qui m'écrit il n'y a pas longtemps et je voudrais euh, remercier cette personne pour son soutien indéfectible. Merci du fond du cœur et j'espère que ça va aller pour toi. Euh, oui, donc c'est le deuxième type d'armure extraterrestre qu'on a. Puisqu'on avait une armure déjà euh, Tevarine avec le talon. Coucou Quincy Et euh, ils continuent un petit peu dans leur lancer avec les chiennes. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais ce que j'apprécie personnellement... C'est que c'est quelque chose qui tranche énormément avec ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, on a tendance à voir des designs qui sont quand même plutôt soft au final. Et euh, là c'est quelque chose qui change énormément de, de ce qu'on a d'habitude. Et je pense que c'est un très bon point. Alors forcément, comme c'est sur des humains, euh, on a un peu plus de mal possiblement à se transposer euh, sur les chiens. Mais je trouve ça bien qu'il y ait du mélange de, de culture personnellement. Un petit côté Sentai. Oui, clairement, euh, tout le monde a pensé aux Power Rangers euh, en les voyant. Super Sentai. Force rouge. Moi qui suis une grande fan des Sentai, je ne peux que euh, qu apprécier euh, personnellement. Alors, euh, si je dis pas de bêtises... Euh, alors je sais plus exactement laquelle mais en gros la rouge et la blanche euh, normalement sont celles qui font partie du programme quoi qu'il arrive Et il me semble que c'est la dorée qu'il faudra euh, acheter euh, en plus à côté Bonjour euh, Gilles Gaffreïm, et bonjour Tiberius voilà donc c'est le petit truc euh, que, que je voulais vous, vous présenter euh, Dans les autres informations à retenir il y a évidemment l'Aero Expo qui arrivera le 18 novembre euh, et qui cette année ouvrira sur Drake, qui est le sponsor officiel de cette année. Je vous laisse euh, en tirer les conclusions que vous voulez. Et d'après les mots des développeurs, ce serait la plus grosse aéroexpo qu'on ait vue à ce jour. Donc ça, c'est le truc euh, qui tease un peu. Dis-moi, vieux chien, pourquoi dans tout l'univers, la Force vandoule s'emparait de la Terre <rire> Euh, alors, pas corsaire Tiberius, c'est tout ce que je dirais. Ça n'a rien à voir avec le corsaire, mais le corsaire arrive effectivement à l'Aero Expo. Euh, pour ceux qui sont pas au courant aussi, la 3.18 a été repoussée à début décembre. Euh, Kraken non plus, il n'est pas en développement actif, ça c'est une certitude. Euh, mince qu'est-ce que je disais euh, j'ai perdu mes mots oui d'après les développeurs ce sera la plus grosse Aero Expo à ce jour elle sera de nouveau à New Babbage cette année ce sera pas euh, à, à Horizon euh, donc la 3.18 a été euh, repoussée en début décembre c'est ça que je disais et donc pour l'Aero Expo on aura un patch 3.17.4 on ne connaît pas encore le contenu j'espère beaucoup de Quality of Life puisque euh, on a tenté de, de faire du tournage récemment euh, avec le, le groupe Discord, parce que je voulais faire une petite vidéo. Et ça a été euh, pour le moins compliqué. On a eu des gros problèmes d'inventaire, de, de, de lag, de choses comme ça. Donc j'espère vraiment qu'il y aura du, du qualité Merci Tiberius pour ton abonnement, merci beaucoup. T'es pas fan d'Horizon Oh, perso, c'est une ville que, que j'aime beaucoup. Euh, à côté de ça, encore dans les, dans les petites news, il euh, y a beaucoup de tests évocatifs euh, sur la 3.18. Euh, donc c'est des tests qui sont très très courts, mais qui euh, se concentrent justement sur, du, sur de la performance et de la correction de bugs. Donc en fait, ils récoltent beaucoup de données pour pouvoir les, les corriger. Je ne dirai pas plus que ça, puisque on n'est pas censé en parler, mais voilà. Il euh, y a un test euh, 3.17.4 qui était censé avoir lieu cette semaine, mais qui a été repoussé à la semaine prochaine. Puisqu'apparemment, ils ont eu euh, quelques soucis sur le patch, et il n'a pas passé la, la review. Et donc la semaine prochaine, il devrait y avoir un PTU accessible à tout le monde pour pouvoir tester euh, l'aéroexpo. Euh, et je crois que j'ai fait le tour des petites informations. Euh, maintenant on va passer au truc un petit peu euh, différent, on va passer. Merci. Je Merci du fond du cœur. Mais. Pour une fois, je ne veux pas faire de bêtises te remercier pour une fois, euh, je vais te regarder droit dans les yeux tu es présent à chacun de mes streams tout toutimisque, tu es, es présent depuis un, un temps incommensurable et je voulais te remercier sincèrement de ce que tu fais pour moi, merci beaucoup euh, et je sais pas si ça t'intéresse j'ai pas regardé exactement comment ça fonctionne mais je sais qu'en ce moment pour les gens qui prennent des abonnements qui en offrent il y a possibilité de recevoir un test du Game Pass PC. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais jette un coup d'œil. <rire> Possiblement tu y as droit. Donc n'hésite euh, pas à aller voir. Merci du fond du cœur. Tout y misque Vraiment. Ça, je, je suis très touchée. Je... je vais faire une petite parenthèse. Je sais que je ne suis pas la créatrice de contenu la plus... Euh présente qui soit, la plus régulière qui soit j'essaye au, au quotidien d'être la plus fidèle à moi-même parce que j'ai pas envie de, de vous mentir j'ai pas envie de faire semblant j'ai pas envie d'être dans, dans l'entertainment et je sais que du coup je, je prends beaucoup de risques face à ça parce que j'attire moins de monde et du coup je voulais vraiment vous remercier tous les gens qui me soutiennent et qui me permettent de continuer de faire ça. Parce que vous me permettez de rester moi-même et j'ai beaucoup de chance pour ça. Merci du fond du cœur. Mais t'es l'une des plus authentiques, ça commence l'argent. Merci Quincy. J'essaye d'aller vers ça. Je... Après, je compose aussi avec mes petits freins de, de santé euh, et, et mes petits handicaps. Mais... Euh... Voilà, pour l'instant, j'aime euh, vraiment ce qu'on qu fait ensemble, ce qu'on construit. Peut-être un jour, ça percera, peut-être un jour, ça percera pas. <rire> C'est une bonne position, streamer. Je pense pas qu'il y ait réellement de bonne ou de mauvaise position. Je crois avant tout qu'il y a une question de passion. <rire> Bonjour, So. <rire> Bonjour. Bon, reprenons le fil, euh, le truc que je voulais voir avec vous, euh, c'est euh, la roadmap, parce qu'il y a un roadmap routin up il n'y a pas très longtemps, mais qui n'a pas changé euh, grand chose, il n'y a quasiment rien qui a bougé, ce qui est une très bonne chose, mais il y a quelque chose qui a bougé du point de vue de Squadron 42. Et on avait parlé récemment du fait qu'avec les avancées, possiblement, on pouvait peut-être espérer que chez eux, en interne, ils passent en bêta courant 2023. Et il y a, y a des gens qui ont pesté il n'y a pas longtemps parce que, avant le dernier roadmap, Roundup, euh, en gros, les chapitres de Squadron ils s'arrêtaient, euh, si je dis pas de bêtises, vers octobre. Et donc là, ils ont de nouveau avancé. Il y a une explication d'un des devs qui disait que c'est des équipes downstream. Et donc, les équipes downstream n'ont pas euh, de gros planning. Ils ont des plannings plutôt courts qui sont va, par trimestre, voire moins. <coughs> Donc voilà pourquoi euh, ils, ils mettent à jour régulièrement. Ceci étant dit, dans la dernière mise à jour, ce qu'on peut observer par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est qu'avant, tous les chapitres s'arrêtaient au même endroit. Ils étaient tous sur une même ligne et ils terminaient tous en même temps, comme par exemple là, le, le chapitre 1 et 2. Mais ce qu'on commence à voir apparaître, c'est qu'il y a des équipes qui s'arrêtent avant. Et ça, c'est la première fois que ça arrive, et je pense que c'est important de le noter, parce que ça, ça veut dire que possiblement, eux, arrivent à une vraie fin. Alors, les équipes downstream, euh, comment est-ce qu'on peut traduire ça En gros, c'est des équipes qui sont pas dans, dans des branches principales de développement. En gros, c'est des petites équipes qui bossent en parallèle, qui développent certaines choses. Et euh, une fois qu'ils ont fini leur taf, en gros, là, on passe dans le, dans le stream principal où il y a tout qui est, euh, qui est intégré. On va résumer ça comme ça, on va dire. Coucou Maël Coucou Nico Et bonjour tout le monde On peut par ça qu'on des thread. Hein bonjour euh, Codeline Error Qu'est-ce qui se passe ben On fait un petit résumé euh, du coup des, des news de, de, de Star Season. Donc là, je parlais vite fait des subscribers, du fait que le Spirit est en développement actif et qu'il y a certains chapitres de, de Squadron qui arrivent de mon point de vue. Hein, ce n'est pas, euh, pas une affirmation euh, péremptoire, mais qui pour ce moment arrivent de mon point de vue euh, à, à leur vrai fin, si je puis dire. Donc possiblement ça, ça va encore être... Euh, mis à jour et ça va encore continuer, mais par exemple le chapitre 6, 8, 10, je pense qu'eux ils, à... ils arrivent à la fin. Donc voilà, concernant la roadmap, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire, c'est aussi ce qu'indique la roadmap, possiblement. Euh, maintenant on va vite fait passer au monthly report, mais euh, comme je disais on va pas faire une traduction parce qu'on a beaucoup beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Donc ce qu'on va retenir c'est qu'il y a eu un gros boulot qui a été fait sur les IA, où les comportements commencent vraiment à, à prendre forme, à prendre vie et à être euh, pleinement intégrés. Euh, avec notamment ce qu'on peut retenir cette fois-ci, euh, une gestion des stimuli audio. Et, euh, et leurs différents niveaux. Donc en gros, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est que s'il y a une canette qui est jetée, mais que la canette ne fait pas beaucoup de bruit parce qu'autour il y a du bruit ambiant qui est très très fort, euh, les hyènes ne vont pas réagir. Parce qu'elles ne seront pas en mode alerte, parce qu'elles savent que c'est une, une zone bruyante, et donc elles n'y réagiront pas. Par contre, s'il y a une explosion, donc il serait, euh, qui aurait un poids relativement lourd au niveau du son, Là, possiblement, elles vont enquêter. Et c'est quelque chose qui changera en fonction du statut de l'IA. Par exemple, s'il y a en mode enquête, là, possiblement, elle va faire beaucoup plus attention, même au petits bruit. Et euh, tout ça, ça s'étend aussi à des états d'alerte, où les IA vont réagir, par exemple, au fait que la lumière se fasse couper. Mais plutôt que de se diriger directement vers le joueur en disant Ah, oh, il y a quelqu'un qui a tué la lumière, euh, qui a coupé la lumière, on va trouver le joueur. L'IA va aller enquêter près de l'interrupteur qui allume la lumière. Donc, ça, c'est des trucs plutôt, inté plutôt intéressants. Euh, ils ont changé une grosse logique au niveau des utilisables pour que les IA puissent plus. Euh, puissent mieux réagir euh, pour leur fonctionnement des munitions. Donc par exemple, euh, qu'elles soient capables de, soit de savoir, soit de détecter qu'il y a des munitions au sol ou dans des caisses, ce genre de choses, et qu'elles comprennent exactement ce que c'est des munitions, et que du coup, euh, si elles n'ont pas beaucoup de missions, elles vont éviter de trop tirer, ou possiblement, elles vont aller en chercher. Euh, L'autre truc qui est intéressant, c'est la nouvelle gestion des armes à chargement, euh, à défaut d'avoir un meilleur nom. Euh, par exemple, le Railgun. Donc le Railgun, plutôt que de sortir de leur couverture et de se mettre à charger, ce que les IA vont faire c'est qu'elles vont rester à couvert, elles vont charger le Railgun, et quand le Railgun est prêt, là elles vont sortir du couvert et elles vont tirer sur le joueur. Donc voilà, ça c'est des trucs qui sont plutôt intéressants dans les nouvelles mécaniques d'IA. Donc ça c'est le gros truc à retenir là-dessus, euh, en termes d'animation très important que je voulais vous, vous montrer. Il y a l'équipe animation qui a commencé à construire le rig pour la première créature. Donc ça ne dit pas quand ça arrivera mais officiellement l'équipe animation a commencé à bosser sur la première créature et je trouve ça cool dire que j'aurais travaillé sur ma participation au groupe du Minerva, ouais, mais j'avais pas manqué ce stream. Oh, merci, Quincy, c'est tellement gentil. Ça, plus un serveur qui est pas en PS ça va faire bizarre le PVE. <rire> tu m'étonnes. Euh, bon, là, une petite image rigolote d'un banou euh, Vite fait, le SRV euh, il progresse bien, mais il n'y a pas grand-chose à, à en dire. Niveau moteur, grosse avancée sur euh, Gen 12, évidemment. On va en parler ça, sur, euh, par rapport à l'inside. Euh, Arena Commander, ils ont prévu d'ajouter plein de nouvelles cartes. Et ils ont prévu aussi de changer la façon dont, dont fonctionne le, le pré-jeu. En gros, le, le fait d'aller dans un jeu. Donc Par exemple, pour choisir un vaisseau que vous n'avez pas forcément... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait en, encore Le fait d'avoir des vidéos, possiblement, sur les, sur les menus euh, D'avoir des tableaux de score un peu, un peu plus sympas. Euh, D'avoir un, un mode par défaut aussi qui est choisi sur l'arrêt d'un commandeur. Et du coup, euh, il va y avoir aussi plein de nouvelles euh, courses. Donc, il va y avoir Snake Pit, Icebreaker, Ratari Station, Dunlow Derby et Lorville Getaway Ah oui, et une nouvelle station de dogfight qui sera la station Jericho. Euh, ensuite, le Cargory Factor, ça on va en parler aussi dans l'inside, donc je vais pas trop euh, m'y attarder. Mais en gros, le Cargory Factor progresse bien. A euh, noter, comme dit, on, on, on en parlera après, mais ce qu'il faut comprendre avec le Cargory Factor, c'est que c'est pas vraiment un changement dans le gameplay, c'est un changement dans la techno. Comme le Persistant Entity Streaming, c'est vraiment principalement un changement dans le corps, et pour l'instant, pas vraiment dans le gameplay. Donc ça c'est vraiment le truc à noter. Euh, des gros changements au niveau de Jumptown. Euh, le laboratoire de Jumptown va complètement changer de design. Euh, il va avoir un design circulaire. Il va avoir deux points d'entrée. Euh, des lignes de vue plus grandes. Alors ce que j'appelle des lignes de vue, c'est le fait de pouvoir se mettre à couvert. Et de voir sur une longue distance pour pouvoir tirer sur des gens euh, de l'autre côté du, du labo. Et il y aura également deux points de spawn pour de la drogue. Euh, niveau véhicule, ils ont commencé à bosser, euh, enfin pas, ils ont pas commencé, ils ont continué à bosser sur le système de transit et sur le docking. Malheureusement, ils ont eu quelques problèmes. Euh, le transit devrait être réglé avec le nouveau système de transit et le docking, je ne sais pas, il faudra voir comment ça se développe au fil du temps. Euh, les MFD continuent d'être euh, travaillés, ce qui est une très bonne chose, mais en priorité pour Square en 42, évidemment. Euh, quoi d'autre Il euh, y a le Master Mode qui, qui progresse plutôt bien. Je, je, ça passera pas en 3.18, je pense pas. En tout cas, il ne faut pas trop compter dessus, mais il y a des beaux progrès qui, qui sont faits dessus, donc c'est plutôt cool. Euh, Rastar avance bien, mais ça, on va en parler dans les Insides aussi. Oh, les lumières, il n'y a pas grand-chose à en dire. Qu'est-ce qu'il y avait encore de gros trucs très importants ah, La star map qui continue à Oui, la, la star map a eu une grosse mise à jour récemment. Où ils ont euh, changé les cartes qui sont utilisées pour faire les aperçus de planètes. Quand vous allez sur la star map, vous avez les, les, les mini modèles de planètes et en fait elles utilisaient encore les très vieux modèles pour les planètes. Ce qui faisait que quand on regardait les, les planètes et qu'on essayait de se repérer, c'était juste pas possible parce qu'en fait ça correspondait pas du tout. Et donc là récemment ils ont mis ça à jour et les planètes utilisent désormais les cartes qui servent à générer la planète. Donc possiblement on pourra se repérer avec la star map. Pour essayer de trouver des choses donc ça c'est plutôt pas mal <coughs> pardon et euh, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a en dire il euh, y a quelques avancées sur le, les vandoules aussi leur animation et la façon dont ils combattent euh, dans des espaces restreints en gros pour que le joueur puisse comment dire ça dévier des attaques plus facilement euh, en, en corps à corps voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Euh, maintenant, on va passer au dernier Star Citizen Live, où il y a eu des invités qui sont venus parler des nouvelles missions d'investigation qu'il va y avoir, et qui devraient arriver du coup euh, normalement en 3.18, pas avant je crois. Oh, j'ai un petit doute là-dessus. Euh, ils expliquent en gros que euh, ils veulent vraiment faire complètement disparaître le système de marqueurs dans ces missions-là pour que le joueur résolve vraiment euh, l'énigme et utilise les indices qui sont à sa disposition plutôt que d'avoir un gros marqueur qui, qui montre un objet qu'il va utiliser, etc., etc. Donc ils vont encore voir pour euh, équilibrer au fil du temps en fonction des retours des, des joueurs et, et des tests qui seront faits, mais ils ont vraiment cette volonté-là de, de ne pas guider le, le, le joueur autant que, que faire se peut. Et j'avoue que je suis très heureuse d'entendre ça. Parce que même si je pense que pour certaines missions, les marqueurs euh, peuvent être pertinents, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Par exemple, si on vous demande d'aller chercher... Euh, un colis spécifique dans, dans un avant-poste euh, légal je pense qu'un marqueur c'est pas très gênant pour un truc comme ça c'est pas forcément disruptif mais c'est vrai que quand on vous demande de faire du bounty ou de résoudre une énigme c'est quelque chose qui est un peu plus dommageable donc je trouve ça bien personnellement qui qui s'éloigne un petit peu de cette approche là l'autre voilà. euh, point qu'ils avaient mis en avant c'est possiblement que euh, il faille tuer des PNJ, en fait, pour avoir des informations. Possiblement, ils auront euh, un indice sur eux, ou un objet à récupérer, qui vous permettra euh, soit d'avoir le code pour une, pour une caisse, ou d'activer des choses. Donc ça pareil, je trouve ça plutôt bien, parce que ça, ça rend le monde un peu plus vivant, et un peu plus intéressant. Donc ça, je pense que c'est pareil, une, une très très très bonne chose. Et en gros, c'est ça qu'il faut en retenir. Donc pour le bounty, t'es contre le masqueur. Oui. <rire> Donc voilà. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié sur les missions Est-ce qu'il y avait vraiment un autre truc euh, Oui, ils vont malheureusement, de mon point de vue, euh, passer d'abord par des... Des vraiment des tests très restreints, donc il n'y aura pas plein de missions dans tous les sens. Ce sera un petit peu comme ils font à chaque fois, c'est-à-dire une mission à un endroit particulier pour que les joueurs euh, puissent le tester, qu'ils voient le taux de réussite et que du coup, euh, ils puissent équilibrer en fonction de ça. Euh, ça peut être un peu frustrant, mais en même temps, je, je comprends leur le approche aussi. Euh, maintenant, on va passer à l'inside. Euh, je vais boire un truc et je vais euh, essayer de ralentir un peu en débit, parce que je spin un peu trop. <coughs> euh, donc maintenant on va passer au... Alors, je sais pas si le bunker c'est le, le bon truc, euh, au complexe souterrain. Je pense que c'est la meilleure traduction. Euh, à la CitizenCon, on nous a présenté donc, les, nouvelles, les nouveaux complexes souterrains. Euh, Moi-même, j'ai dubitative durant la CitizenCon, je me suis dit « bon, bah, c'est bien, ils ont montré des beaux concepts, mais une fois arrivé en jeu, ça va faire un tiers de la taille, voire un sixième, et il va falloir attendre un millier d'années avant que ça arrive. » Et j'avais tort. Euh, la CitizenCon m'a bien donné tort, et j'ai été très heureuse d'avoir tort, euh, ils avaient plutôt bien avancé en réalité, et euh, les premiers block-out qu'ils ont fait, ce qu'on pourrait appeler de la, de la white box, en fait, étaient très très proches des concepts qu'ils avaient montrés. Et donc dans l'inside, ils ont montré un petit peu ça. Donc là, on voit un petit peu les, les concepts qui ont été euh, montrés. Et plus tard, on peut voir euh, du block-out. Donc voilà, ça c'est un, un petit bout de block-out. Je sais plus si un peu plus parlantes. Voilà. Et euh, on voit qu'au niveau des échelles, en fait, on est sur quelque chose de, de vraiment pas déconnant. Je comprends, Parce que j'ai toujours du mal avec le fait de faire ça en souterrain, plutôt qu'en surface histoire de garnir un peu les lunes et planètes. Bah, dans l'absolu, ça les garnit aussi. Mais euh, ça a beaucoup de sens, en fait, en termes d'exploitation. Si nous on ne fait pas énormément de souterrain, c'est parce qu'on n'a ni la place, ni la législation, ni les moyens de faire du souterrain. Donc quand on fait des carrières, on fait des gros trous, et fin. Mais le souterrain n'est est pas spécialement bête, hein. ça protège des intempéries. Ça protège euh, des inondations, ça, ça, ça, c'est vraiment plutôt pratique. Et surtout, tu peux faire des complexes de vie pour loger possiblement les employés directement sur place. Donc vraiment, ça a du sens. Euh, mais souvent, nous, en fait, il y a des villes à côté, ce genre de truc, et donc on ne peut pas vraiment faire du, du souterrain. <coughs> C'est plus pratique, mais bon, avoir des portes en surface, perdre au milieu de rien. Sauf que là, en fait, quand on parle des, des complexes, c'est vraiment les nouveaux complexes. Donc, du coup, ça veut dire que. On parle. Non, j'ai pas la bonne image. On parle de ça, tu vois. Donc, ça, en fait, on est déjà sur du bâtiment. C'est-à-dire que, possiblement, euh, là-haut, t'as un donneur de mission. Il euh, y a un bureau pour euh, aller chercher des caisses ou rendre des caisses. Euh, T'as des hangars pour, euh, pour poser tes vaisseaux à l'intérieur. Donc on est déjà sur une infrastructure qui est plutôt lourde par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, ça, ça se résume à une porte au milieu de nulle part. Je suis assez d'accord avec toi. Cette approche-là, personnellement, me plaît énormément et j'ai vraiment pas de soucis euh, avec. Pour moi, je vois ça comme une belle infrastructure euh, terrestre avec une espèce de bonus euh, souterrain c'est vraiment comme ça que je le vois personnellement L'eau de l'iceberg, oui c'est plutôt bien dit à Tiberius c'est plutôt bien dit mais en tout cas ouais, au niveau des échelles je suis très très très heureuse de voir qu'ils euh, sont, ils sont quasiment sur du 1 pour 1 je pense que c'est un peu plus petit quand même que les concepts mais on est très très proche des concepts d'origine et c'est suffisamment rare pour le, pour le souligner euh, le dev, après, parle un petit peu de, de la gestion et du planning, de comment ils mettent ça en place. Euh, donc du nombre de jours, comment est-ce qu'ils calculent le temps pour le, pour le mettre en place, ce qui est plutôt intéressant. Euh, ce qu'il faut retenir, parce que le, le dev l'a expliqué un petit peu plus tard, c'est que ce qui est montré dans l'inside, c'était plus pour parler de la méthodologie... Il ne fallait pas s'intéresser aux chiffres qui sont donnés. Parce qu'en fait, les, les chiffres qui ont été donnés dans l'inside étaient déjà. Euh, pas, pas forcément faux, mais obsolètes, euh, en tout cas. Ils fournissent la trottinette pour parcourir les kilomètres de souterrain. Il y a de fortes chances qu'il y ait des véhicules. alors Peut-être pas des grécas de G4 PTV, mais il y, a, il y a de fortes chances qu'il y ait des véhicules. Euh, les seuls chiffres qui sont intéressants, qui sont donnés par Jared, c'est que je crois qu'il y a. 93 overlays différents on va vérifier ça ensemble on, on écoutera cette petite section mais ça c'est plutôt intéressant et là comme on peut voir vraiment au niveau des échelles on a, on a quelque chose de génial Quand on a des, du Starfarer qui est juste ici donc ça vous donne ça vous donne un peu la, la notion Donc là, là le, le, le développeur montre un petit peu plus ça, les, les tasks donc, les, les tâches à accomplir et le temps euh, par tâche. Qu'on donne un tunnel. Possiblement, on en verra. Ils en, ils en avaient parlé à CitizenCon. Ils avaient dit qu'on pourrait peut-être euh, en voir. Euh... Pourrais-je avoir un permis pour un lien avec ce qu'on voit C'est pour inspirer ça. Euh, test, mais je crois que normalement, tu l'autorisation euh, pour des liens Quincy. Euh, donc là, on voit un petit peu plus du block out aussi à l'entrée, donc possiblement avec des œuvres d'art. On voit qu'il y a la marque Behring. Donc pour l'instant, c'est sur cette marque-là que c'est testé. Euh, le test de disposition avec un petit peu de design. Mais oui, ça fonctionne, parfait. Et donc, on va écouter Jared. I'm really bring... ah ben là, pareil, on, on voit la sensation d'échelle. C'est vraiment. Je... Moi, ça me rend heureuse. Vraiment, ça me rend heureuse. Parce que je trouve que CIG a enfin l'air de toucher au gigantisme, et je suis une grande fan de ça. Je pense pas que ce soit une nécessité, je pense pas que ce soit une obligation, mais c'est quelque chose que j'aime profondément. Et je trouve que dans la SF le gigantisme, ça marche. Et je suis heureuse de les voir aller dans, dans cette direction. bringing these uh, new underground facilities to life. The new underground facilities, first seen at this year's CitizenCon showcase, have already moved into production with designers and artists alike building out the currently spec'd out 93 different rooms and 196 overlay variants. Hey, look, so it's of Building out the currently spec'd 93. out 93 different rooms. Okay, so 93 pieces and et... 196 overlay et 193 Overlays. Alors, euh, ce qu'on appelle des Overlays, pour ceux qui ne savent pas, c'est des surcouches d'habillage qui permettent en gros de changer l'infrastructure, euh, le, le rendu, sans rien toucher au modèle d'origine. Ou en tout cas peu. Et donc ça permet d'itérer très très vite et de créer de la variation en allégeant le, le travail. On peut dire un skin, ouais, effectivement. Un skin, ça marche bien. Euh, après ça, dans la deuxième partie de l'émission, ça parle de Gen 12, où euh, euh, le développeur nous explique qu'ils arrivent à la fin de l'intégration de Gen 12, et je dis bien de l'intégration. Donc c'est-à-dire que le vieux code a été mis de côté et qu'il a été remplacé par Gen12. Alors qu'est-ce que ça veut dire Dans l'absolu, ça veut rien dire. Euh, c'est-à-dire que eux, à partir de là, ils promettent pas spécialement des grandes euh, avancées en termes de performance, parce que c'est pas l'objectif, c'est vraiment juste du remplacement de code. Mais le fonctionnement de Gen12 est tel que... Quoi qu'il arrive, il y a une amélioration de performance. Et euh, pour donner un, un exemple là-dessus, <coughs> il va à Horizon, et donc il montre la différence entre le fonctionnement avec l'ancien code et avec Gen12. Et pour détailler ça un peu plus, il va là. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça le, le plus facilement possible. Donc là, en gros, ça... C'est de la surveillance de, de frame. Ce que vous voyez un, là, un carré, ça, c'est une image dans le jeu. Et donc tout ça, c'est les processus, en fait, qui font que euh, l'image est rendue. Et euh, en gros, ce qui se passe. Alors là, on est sur Gen 12. Et moi, je voudrais plutôt l'autre. Voilà donc ce que vous voyez en, en rouge ici en fait c'est quand le la file de rendu en gros a terminé son travail donc, ça en gros c'est tout ce qui doit être euh, rendu en termes de de scène et ça c'est euh, le rendeur principal. Et jusqu'à maintenant, en gros, euh, c'est le rendeur principal qui était en attente du rendu. Et ce qui, ce qui faisait en gros que ça faisait des goulets d'étranglement. Et c'est ça qui faisait non seulement baisser les FPS, mais aussi pouvait euh, créer des problèmes sur des textures qui mettent du temps à s'afficher, ce genre de choses. Et avec Gen 12, maintenant c'est... Euh... C'est Gen 12 qui a fini en premier, en gros, et c'est le rendeur principal qui met encore un peu de temps parce que il est coincé par le, par le CPU. Ça, ça ira mieux un petit peu quand il y aura du vrai multithreading qui, qui sera fait. Et ça permettra d'aller encore un peu plus vite. Mais ça, dans l'absolu, c'est une très bonne chose. Parce que ça veut dire que le, le, le rendu de la scène termine d'abord et, et elle attend. C'est vraiment une très très très bonne chose. Pas l'objectif, mais ça pris pas de montrer que ça aide complètement. Il est trop bien cette ISC, ils ont bien réussi à montrer en quelques frames le problème, le résultat de quelque chose de complexe. Complètement, je trouvais que leur approche était très pertinente. J'avais un peu peur en fait quand ils ont commencé à montrer ça que ce soit trop complexe, mais au final, visuellement, je trouve que, que ça parle et que ça fonctionne très très bien. Donc c'était vraiment une, une très bonne piste. Euh, ensuite, ils expliquaient aussi dans l'inside qu'ils travaillent sur Vulcan euh, en parallèle de ça. Donc ils n'ont pas eu besoin d'attendre d'avoir fini Gen-12 pour bosser sur Vulcan. Par contre, ça ne veut pas dire que dès que Gen-12 est en jeu, ils vont mettre Vulcan direct. Parce qu'il y a encore plein d'optimisations à faire derrière. Parce que comme je disais, c'est juste l'intégration de Gen-12 pour l'instant. Une fois que Gen-12 est intégré pleinement, donc en 3.18, là ils vont faire plein de mises à jour d'optimisation. Pour que ça fonctionne le, le, le mieux possible. Et une fois que ça, ce sera fini. Là, il pourra implémenter euh, Vulcan. Mais ça sera vraiment dans la foulée. Parce que comme dit, Vulcan est bossé en parallèle. Je parais plus sur un 3.18.3 pour Vulcan. Alors moi, je parais plutôt pour une 3.19 ou une 4.0. Euh, Quincy. Personnellement. Parce que ça ne m'étonnerait pas qu'ils veuillent attendre que le, le serveur mèche passe avec. Je peux me tromper mais... Mais voilà. Donc voilà, ça c'était pour l'inside de la semaine dernière. Et maintenant on va passer au, à l'inside de cette semaine. Donc, comme je disais tout à l'heure, le truc très important à retenir avec le Cargo factor c'est qu'il s'agit d'un changement de code comme pour la, le persistant entity streaming et comme pour euh, Gen 12. Donc pour l'instant, ça ne concerne pas réellement de gameplay à proprement parler. Il y a des effets qui en découlent forcément mais euh, par exemple le, le trading ne va pas changer euh, la façon dont vous allez charger vos vaisseaux ne va pas changer euh, mais il y a forcément des, des effets boule de neige et on, on va voir ça. Donc le premier truc euh, qui change c'est les interfaces. Les interfaces vont maintenant se présenter de cette manière là. Euh, avec euh, une visualisation des SCU. Alors je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner ça. Dans l'inside on ne voit pas faire quelque chose. Donc je ne sais pas si c'est possiblement pour choisir... Euh, des, des emplacements en particulier je, je ne sais pas et la question que je me posais aussi c'est que là on a 40 SCU ce qui est plutôt une petite quantité puisque c'est un, un cutlass mais si on part sur un C2 ça risque de faire beaucoup de, de petites cases donc je ne sais pas où ils vont avec ça mais en gros maintenant ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez voir la demande, euh, l'offre et la demande en gros et vous allez voir justement les prix euh, variés en fonction de l'offre et de la demande. Là, vous pouvez voir que l'alcool est très très très demandé, donc possiblement le prix peut être très élevé, ou vous allez pouvoir vendre des grandes quantités. Euh, vous allez pouvoir gérer un peu mieux, en gros, la, la marchandise de, de ce point de vue-là, ce qui est plutôt intéressant. Euh, petite note personnelle, je crois que j'aurais bien aimé une visualisation 3D de l'intérieur des vaisseaux pour voir où sont situés les différents... Euh les différentes marchandises pour possiblement gérer le chargement, et le déchargement. Mais ça, c'est vraiment un petit truc personnel. Euh, donc, ça, c'est la grosse différence sur l'offre et la demande. Par contre, une fois que vous achetez, votre vaisseau est chargé de manière automatique comme avant. Donc, il sera euh, chargé comme ça. Là, il y, y a strictement rien qui change. Ce qui va vraiment changer, par contre, c'est que quand vous allez vous faire attaquer, Jusqu'à maintenant, en gros, quand vous chargez votre vaisseau, vous aviez des grosses caisses dedans. Et quand le vaisseau explosait, en fait, il y avait des petites caisses comme ça qui étaient spawns. Avec une espèce d'extrapolation, en gros, de ce que vous aviez dans le vaisseau. <coughs> Pardon. Et un pourcentage, en gros, de, de ce matériel était spawné sur forme de caisse. Le problème, c'est que ça, potentiellement, ça peut faire des gros lacs serveurs. Parce qu'on est obligé de spawner plein de caisses à un seul et même endroit. Et surtout c'est plein plein plein plein de petites caisses. Donc il le montre un peu plus tard avec un... Avec un 4R. Voilà à peu près ce que ça donne. C'est une véritable catastrophe. Il y en a partout pour les serveurs c'est une catastrophe. Et si derrière vous voulez charger euh, votre vaisseau. Je crois qu'il le montre à un moment. Voilà, si à un moment vous voulez charger votre vaisseau avec, euh, avec le butin, ça vous fait un truc comme ça, charger à la main, c'est euh, la mort absolue. <rire> Donc maintenant ce qui va se passer, c'est que plus rien ne va être spawné. C'est directement les caisses dans votre vaisseau qui vont être détachées, tout simplement, de la grille cargo. Parce que le, le chargement sera physicalisé. Ce que ça veut aussi dire c'est qu'à tout moment dans votre vaisseau, n'importe quand, vous pouvez utiliser un tractor beam et déplacer les grosses caisses pour les, réagen pour les réagencer, pardon, pour les sortir, pour faire ce que vous voulez. Ou ça veut aussi dire que vous pouvez voler des caisses dans un autre vaisseau et partir avec. Donc ça, c'est l'effet boule de neige dont je parlais. Euh, ce que j'espère, par contre, sincèrement, c'est qu'ils vont réactiver les tractors beam dans les avant-postes, dans les zones d'armistice. Parce que, étant donné que c'est des caisses qu'on ne peut pas transporter à la main, parce qu'elles sont plus grosses, et que possiblement... Euh on veuille les décharger pour une raison pour nous, pour faire un transfert, que sais-je. Si on n'a pas le tracteur BIM, ça va être compliqué. Et par contre, justement, le point intéressant que je viens de dire, c'est que on pourra transférer. Donc, possiblement, si vous, vous achetez du cargo parce que vous avez les moyens, euh, euh, et que vous êtes en train de vous promener, et qu'il y a quelqu'un qui, qui dit « Tiens, moi, je me mettrais bien au transport, ou tiens, euh, là-bas, je sais qu'il. Ils en prennent pour plus cher, mais une plus petite quantité. Possiblement, vous pouvez transférer le matériel chez un de vos amis. Et cette personne peut faire du transport aussi. Donc, c'est plutôt cool. Et surtout, très important, c'est ce qui va se passer dans le reclaimer et dans le vulture. Les caisses seront physicalisées. Donc, chaque fois que vous ferez du recyclage, vous remplirez des caisses. Et ces caisses, il faudra les déplacer. Possiblement, vous, pendant que vous faites du recyclage, il y a un freelancer ou peu, peu importe le vaisseau qui pourra aller ramener les caisses et les vendre. qui est une excellente chose. Et donc voilà, ça ce sera vraiment les SCU standards qu'on aura dans les vaisseaux. Fini les petites caisses. Enfin, pas fini les petites caisses. C'est-à-dire que les petites caisses, on les trouvera encore euh, dans des missions, dans des épaves, pour avoir du loot, ce genre de choses. Elles vont pas disparaître. C'est juste que les SCU vont vraiment devenir le standard. On pourra filer les caisses aux copains et rester sur son spot, exactement. Ce qui est très appréciable mine de rien, étant donné qu'on ne peut pas encore marquer les zones aujourd'hui. C'est vraiment une, une très bonne chose. a certain et voilà, ce qu'il explique aussi, c'est que même si aujourd'hui euh, le... les caisses qui sont dans votre vaisseau sont juste détachées quand le vaisseau explose, ils veulent quand même qu'il y ait possiblement un impact et que ça détruise une partie de la cargaison avec l'explosion. Pour que euh, les pirates soient plutôt tentés de vous arrêter et de vous rançonner plutôt que de vous détruire pour avoir le moins de pertes possible. Il y une blague sur le standard dans le football. Je ne pense pas que beaucoup piégeraient la référence. Il y a pas de chance, malheureusement. Donc, voilà, ça c'est vraiment le, le truc très important. Ah, et je voulais mettre en avant qu'il euh, y a une émote que je jamais vue. Il y a commodity une There is also the new commodity kiosk voilà. flow which is a step in the right direction donc là, for you understand you a graphical representation as you're buying and selling of how much space that you have on the ship that you're buying and selling into. Et, voilà. Et là on peut voir du coup on peut voir maintenant qu'il y a 36 CCU sur 40. Mais comme je dis, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a rien qui change ici, quoi. Donc, je ne sais vraiment pas à quoi ça sert, ça. Je ne saurais pas dire. Donner un terrain à être plus fin que de juste tout exploser. Complètement. Sachant que plus tard, il y aura encore les, les dégâts, ce genre de choses localisées, qui aideront encore plus à ne pas tout détruire. J'ai vraiment hâte qu'on arrive à cette période-là. Je, je trouve qu'il y a rien de plus horrible que d'avoir tout qui explose en permanence, je trouve ça vraiment dommage. Perso, j'attends de pouvoir balancer des caisses de grenades comme dans une des nouvelles. Dans le scrap, il y en a en trop, il y a de la couleur qui a changé. Je ne saurais pas dire parce que le prince est si c'est 36 sur 40 SU, normalement tout devrait pas être colorisé, tu vois. Je sais pas, ça a l'air pareil. C'est difficile à dire. C'est pas pour représenter le temps de chargement des caisses. Ah, peut-être. C'est intéressant ce que tu dis, So. Possible. Possible. C'est très intéressant comme, euh, comme proposition. Et alors, il euh, y a Chen McKinney là qui parlait d'un truc et on va écouter ça ensemble. Et on a parlé un peu de comment c'était incroyable que nous devions permettre aux joueurs de perdre 40-50% de la cargouage. Et on a parlé et on a décidé allions essayer de trouver une solution interdite sur notre chemin de la physicalité des damages. Qui permettrait de laisser les uscs de l'arrière derrière. On vehicle destruction husks ah c'est intéressant euh, donc en fait durant les, les discussions euh, avec Chris Roberts en interne il y a Chris Roberts qui disait qu'il aimait pas le fait que les joueurs puissent possiblement perdre jusqu'à 60% en fait de, de la cargaison, parce que c'est vraiment une réflexion mathématique, en fait, en gros, sur ce qui est détruit ou pas. Et euh, il disait qu'il il aimerait bien, en gros, que les cargaisons restent possiblement, euh, si je traduis bien, j'espère que je ne fais pas de bêtises, euh, en gros, que la cargaison reste à l'intérieur du, du vaisseau de détruit et qu'on puisse visiter euh, les, les restes et sortir le cargo plutôt que d'avoir tout qui, qui disparaît et euh, d'avoir euh, juste quelques caisses par terre sur le, sur le sol dans le cas d'une de, de, de, un, explosion évidemment un petit instant Voilà. Mais alors c'est assez rigolo parce que logiquement, euh, le persistant entity streaming devrait gérer ça. Donc je sais pas exactement de, de quoi il, il est question. Si, si je devais présupposer, je dirais que c'est ce qui emmerde Chris Robert, c'est vraiment l'approche mathématique. Dire bon bah le vaisseau a explosé, euh, il explose violemment donc on détruit 60% de la cargaison je pense que c'est ça qui l'embête et qui veulent quelque chose de, de plus physicalisé justement et d'avoir donc vraiment le, le vaisseau qui, qui se crache euh, qu'on garde un morceau du vaisseau et donc d'avoir la cargaison encore à l'intérieur et que bah, si il si y a des bouts qui ont été perdus, bon, bah, ça a été perdu et sinon tout, tout est encore là et disponible Tout à fait, c'est tout à fait. Une <rire> derelict temporaire, possiblement, peut-être. Bah, sachant qu'en même temps, pour la 3.18, il prévoit déjà de faire du. du spawn de Derelict pour pouvoir utiliser le, le reclaimer et le vulture. Dans l'absolu, si on sait euh, quel vaisseau a explosé et qu'on a déjà des derelicts prévus pour. Rien n'empêche à ce moment-là d'extrapoler des choses. Alors là où ça peut être complexe, c'est théoriquement il faut qu'il y ait l'inventaire du joueur qui était dans le vaisseau qui soit spawné aussi. Puisque ces objets-là sont, être... sont censés faire partie du vaisseau. On verra ce qu'ils vont... Qu vont faire de... de ce point de vue-là. On verra bien. Ah, passons maintenant à Rastar Salut cheveux d'acier C'est pas grave, il y aura la, la rediff sur, sur, YouTube, euh, sur YouTube, juste après. Derelict épave. Euh, Ça veut dire épave. Désolée, j'ai beaucoup d'anglicisme. L'habitude. Euh, on va passer à Rastar. Donc Rastar, qu'est-ce que c'est C'est un, un outil interne de CIGI qui permet grossièrement, d'aplanir une zone pour pouvoir y placer des bâtiments. Euh, en gros, jusqu'à il y a quelques temps, quand ils spawnaient des bâtiments, ils devaient à chaque fois faire une review pour être sûr que le bâtiment ne soit pas en train de flotter, qu'il ne soit pas trop enfoncé dans le sol, euh, qu'il n'y ait pas de cailloux qui traversent. En, en gros, il perdait complètement l'intérêt du procédural. Ce qui est un énorme problème. Et donc, ils ont développé l'outil Rastar, qui sera peut-être un jour dans les mains des joueurs. Ils, ils avaient évoqué ça à un moment. Et l'outil Rastar, en gros, il permet de faire ça. Je reviens un petit peu en arrière. Lance un méga débala. By uh, allowing, first of all, the ability to directly follow the modification of the terrain topology, so we don't have to refresh anything. Plus, it gives us more granularity and modularity. The donc voilà, là, juste là à l'instant vous avez vu que quand il a ajouté la partie avant il y a tout le terrain devant qui s'est dégagé et qui s'est aplati. Et l'avantage c'est que comme c'est une surcouche euh, ils ont pas besoin de modifier les planètes en fait donc ils ont pas besoin de s'embêter à trouver la, la bonne zone et machin ils disent bon ben voilà là on veut un avant-poste et ben l'outil Rastar va aplanir la zone en suivant la topologie ex déjà existante en, en mettant vraiment une surcouche de déformation, ce qui est euh, extrêmement puissant comme outil. Ça fait penser à la vertical slice quand le capitaine de Reclaimer dans le col dit qu'ils ont cherché des suivants mais n'ont pas trouvé que leur claim est parfaitement légal <rire> Tout à fait. Le sens éditeur tool pour l'US5. <coughs> Techniquement, tu peux le faire. Euh, avec l'outil de déformation de Landscape. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratte. Deux secondes. Pardon, j'ai parlé un peu trop. Et vous pouvez voir aussi que euh, quand ça aplatit, ça dégage tous les petits objets qu'il y a autour. Et potentiellement, ça en replace dans les zones autorisées. Ce qui est très très fort parce qu'avant, comme dit, ils pouvaient être euh, embêtés par euh, des rochers qu'on peut voir au fond. Ils pouvaient être embêtés par de l'herbe. Donc on avait de l'herbe dans les bâtiments, ce qui pose de gros problèmes évidemment. Et tout ça avec Rastar, c'est fini. Et vous pouvez voir aussi qu'ils ont une nouvelle interface euh, qui a été développée en interne. Donc ça, c'est de l'ImGui. C'est du... C'est du tool design qui permet de... d'utiliser Rastar très facilement en plus. Parce que là, vous voyez justement qu'ils... ils ont des modules d'habitation. Et ben, ils ont juste à faire un glisser-déposer et ils le placent ouais, dans, dans l'univers. dense area we can imagine, to keep in line and have all the planets, all the moons filled with POI and things to do on the surface. Ça c'est plutôt cool parce que c'est des choses qu'on n'avait pas encore vu comme ça en, en jeu et c'est très très beau. D'ailleurs si vous êtes euh, des grands suiveurs de, de Star Citizen, je vous conseille de décortiquer toujours les vidéos de CIG, il y a toujours des choses cachées. Enfin, toujours. c'est pas forcément des, des grands trucs, mais il y, y a des choses. Après, des fois, il y a des choses bizarres, comme les artefacts euh, là-bas. <rire> mais, euh, par exemple, dans, dans une vieille vidéo, il y avait un crabe de Pirot qui était caché dans, dans une vidéo. Des fois, il y a des petits messages. Euh, dans la dernière vidéo de présentation de, de l'Aéro Expo, il y a des petits trucs intéressants. Je vous dirai pas quoi, mais il y a des petits trucs intéressants. Et donc là, le, le développeur, justement, il existe que qu'avec la nouvelle version de Rastar, en fait, ils peuvent fournir des, des zones beaucoup plus denses que ce qu'on avait auparavant. Parce que, en gros, imaginons, là, il y a une vallée, il y a des montagnes des deux côtés, c'est très rocailleux, ça part dans tous les sens. Possiblement, là, les devs, ils vont se dire « bon, bah ben là, ça va pas pour placer un avant-poste. » Ou alors, il faut qu'on fasse des modifications à la main, ce qui va prendre du temps, ce qui est un problème. Aujourd'hui, avec Rastar l'outil va aplanir la zone et va la, rendre, pardon, va la rendre habitable et donc ça veut dire qu'on a des zones de jeu beaucoup plus grandes que ce qu'on avait auparavant et ça c'est top ça permet de faire des villes sans avoir des heures et des heures et des heures de modification de terrain and, maybe later, in orbit of this planet and moons. CitizenCon 2951. It changed not much in terms of visual, mostly UI rework, but features are all there. Just a lot of internal work to allow the new build location to fit more and be more productive. So now we can have... voilà, là, là on voit bien en fait le fonctionnement de Rastar, en gros Rastar récupère la, la topologie ici et vous pouvez voir que le sol est très très très chargé, donc ça en temps normal le, le dev va avoir plusieurs réflexions, soit il y a un gros impératif, il y a besoin d'une zone pour une mission c'est euh, une très grande priorité, mais du coup là le développeur va enlever tous les cailloux à la main il va aplatir un peu, et il va placer un avant-poste. Euh, et il va essayer de mettre un avant-poste pas trop grand, il va essayer de trouver la, la meilleure façon de, de le poser, euh, et c'est quelque chose qui va mettre énormément de temps. Soit euh, c'est un truc qui a pas une grande priorité, c'est juste pour de la déco, on va dire. Ben là, il y a de fortes chances que le développeur il se dise « Bon, bah ben ici c'est mort, il y a trop d'objets, ça marche pas, la topographie est pas bonne. » Et donc il va regarder, il va fouiller, et il perd aussi du temps parce qu'il va devoir chercher le, le bon endroit pendant plusieurs heures. Là aujourd'hui, un simple coup d'œil dit là, là c'est à peu près bon, ça me plaît bien. Eh ben, je place mon avant-poste ici et ça va donner modules ça. modules et éléments qui sont nésésés et inventés pour mieux ce qui dépend de ce Et nous avons aussi ajouté la possibilité de collager des parties de l'outil. Glisser déposé il place un bout de bâtiment, là vous avez vu, tous les objets au sol ont disparu et le terrain s'est aplani. sans que le développeur rien besoin Gizmos or Bar to modify some elements of Rasta, which was not possible previously, due to some breaking while doing so, and to keep consistency. To keep in line with the whole streaming process of the network system. So ah, well, in that about... integrate some elements, such as the resource network, that will later be available on the locations. I'm quite happy with the result of Rasta. About... there is quite some work to do on it, But the result is Et ça nous permettra d'avoir plein de bâtiments partout. Mais comme il y, y a des équivalents hein, Quincy en fait dans l'UE. Euh, si tu fonctionnes avec le landscape comme dit, tu peux... tu peux intégrer en fait ton... ton pinceau de landscape directement euh, sur, des, sur des blueprints d'objets. C'est quelque chose que tu peux faire, ça demande un peu de taf en, en codage, mais c'est quelque chose que tu peux faire, et donc du coup, quand tu vas placer ton objet, euh, ton pinceau de landscape va automatiquement aplanir. C'est vraiment quelque chose que tu peux faire. Et euh, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les informations de... Euh de Star Citizen. <rire> voilà, c'est un peu chargé, c'est pour ça que j'ai préféré vous faire un résumé cette semaine plutôt qu'une vraie traduction. Euh, si c'est quelque chose qui vous a plu dans la forme, n'hésitez pas euh, à me le dire, parce que plus le temps passe, plus je, je pense sincèrement que la traduction c'est pas forcément la, la bonne approche. Euh, je sais que chacun a, a, a des versions différentes, mais... Euh, J'aurais je, je, tendance à préférer ce forme là et comme de toute façon je regarde les news, les insides je les regarde, le Série report je le lis. Euh, c'est pas quelque chose que je découvre avec vous et donc possiblement c'est quelque chose que je peux vous restituer euh, de cette manière là. Résumé plus explication c'est le top. Oh merci Kunti. Plus 1, trop cool. Eh bien écoutez, partons là dessus. Bien mieux qu'une train de mots pour mots, c'est cool d'avoir la vie des différents créateurs de contenu. Je pense aussi, Gilga, je pense sincèrement que la diversité est une très bonne chose. Et, et c'est pour ça que j'ai toujours été triste au, au début quand je me suis lancé, qu'il y avait des gens qui disaient Oh, il y a eu qui l'a fait déjà. Peu importe, c'est pas grave. Plus, plus on est nombreux, mieux c'est. Ça dégraisse un peu ce qui est du détail c'est ce que je pense aussi parce que j'adore les développeurs de CIG, hein. pardon, j'adore les développeurs de CIG, mais parfois ils se, se perdent en conjectures et, euh, et des informations qui ne sont pas forcément euh, pertinentes mais Hugo fait des résumés euh, oui mais à, à l'époque en fait quand je faisais euh, les les ATV on veut dire que j'avais un format qui était proche du sien pas, pas tout à fait mais il y, y avait une forme de, de proximité et ça m'avait été reproché et, euh, et je trouve ça dommage moi je suis vraiment pour, pour la diversité merci les <rire> gars c'est gentil je sais pas comment Rastar va fonctionner pour les joueurs euh, on sait pas pour l'instant moi j'aime les deux pas de jaloux C'était très bien ça. parfaitement Très bien. Disons que Roxy a un angle plus dev Hugo. C'est possible. Euh, J'ai tendance euh, à avoir une approche plus technique. Euh, ce qui n'est pas un jugement non plus. Hein, c'est juste parce que c'est ma passion. Le développement de jeux vidéo, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et donc possiblement, je, je vais avoir tendance à plus approfondir sur certains aspects euh, techniques. Une Roxy <rire> Salut Oxana J'espère que tu vas bien. Et, et voilà, c'est ma petite touche à moi. Et, et voilà, les voilà. Euh, pour ce qui est des streams, sinon en dehors euh, des news, pour l'instant, on va pas encore se revoir. J'ai encore des programmes très très très chargés. Euh... À côté, j'ai je, je, encore pas mal de taf euh, sur, euh, sur Under the Sea. Euh, et euh, et d'autres projets à côté, donc pour l'instant le, le stream, euh, le stream euh, gameplay, le stream jeu, euh, c'est pas encore pour tout de suite. Il y a de fortes chances par contre qu'on se retrouve pour l'aéroexpo expo donc, le 18 novembre, ou pour le test avant. Là il y a de fortes chances qu'on qu se voit à ce moment là. Après entre une trade commentée de plus d'une heure et un résumé de 5 minutes, c'est pas vraiment la même cible, non, tout à fait. Mais c'est pour ça que je crois à la pluralité des créateurs de contenu. Hein. Parce que je pense qu'il n'y a pas un seul public. Donc s'il n'y a pas un seul public, il n'y a pas de raison qu'il y ait un seul créateur de contenu. Et c'est la nuit ce soir je crois. Ah, j'ai pas vu ça. Oh, c'est dommage. Ça aurait été intéressant. T'as pas fini avec Enders aussi. <rire> non, c'est pas pour. Il reste encore beaucoup de taf. Mais j'aimerais bien prendre le temps de, de montrer des trucs, je sais que je dis ça à chaque fois, je le fais pas, j'en suis désolée pour les gens qui s'intéressent. On le fera à un moment, surtout qu'il y a des, des, des avancées qui ont été faites qui sont plutôt cool, donc on, on le fera, je donne pas de nade, je... Voilà. ça se fera quand, quand ça se fera. Mais, euh, mais voilà, en tout cas merci à tous une fois de plus pour votre soutien, merci du fond du cœur à Toutimisc à Kamal Logical. Puis je vais y arriver. Merci à Batou qui est la superstar de notre Discord. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur Discord et que vous voulez venir, n'hésitez pas à faire un tour. Il suffit de taper Discord, point d'exclamation Discord dans le chat. Et, euh, et voilà, merci à tous du, du fond du cœur. Et donc nous, on se retrouve... Euh, bah, la semaine prochaine pour les nouvelles news de Star Citizen, portez-vous bien, plein de gros bisous, passez un excellent week-end, je vous aime tous très très fort, vous êtes géniaux, à bientôt, ciao ciao